La numérisation dans l'application Winnote se fait très simplement à partir du multifonction. Il suffit de sélectionner l'icône Winnote. Une fois celui-ci sélectionné, le système numérise les documents qui se trouvent dans le chargeur de documents. Je précise à l'application que je vais numériser vers un dossier client. Je sélectionne un nom, par exemple Madame Durand, rechercher et la connexion se fait directement dans l'applicatif. Je sélectionne Madame Durand sur un acte de succession. Je valide ma sélection par l'onglet Suivant. Le système m'affiche la possibilité de rentrer quelques champs additionnels, par exemple le nom du document que je suis en train de numériser, et puis un libellé. Et je vais rajouter un autre critère qui sera le type de document et je valide ma sélection par le bouton envoyer. Ma tâche à partir du multifonction est terminée. Je vous propose de nous retrouver dans l'applicatif WinNote pour voir le résultat de notre numérisation dans l'acte de Madame Durand. Pour cela, je vous propose de démarrer l'applicatif WinNote Expert, de me connecter à cette base car elle n'est pas en libre accès, d'accéder, une fois que j'ai validé mes identifiants, à ma base client WinNote Expert. Une fois que j'accède à tous mes dossiers clients, je vais rechercher Madame Durand dans Dossier, sélectionner le moteur de recherche qui se trouve juste sur la droite de Madame Durand. Je vais bien sûr taper. Ou informer le champ que je veux des informations par rapport à madame Durand sélectionner le champ précédemment sélectionné à partir du multifonction succession le répertoire GED où le document a été sauvegardé comme vous pouvez voir le document est un pdf il est en texte image je peux reprendre l'information à l'intérieur de ce document pour copier dans une autre application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 à bientôt.